Au boulot, des actions doivent être prises et vous devriez être diligent dans toutes vos démarches et vos approches. On vous observe, un collègue se fera plaisir, montrer sa supériorité et essayer de mettre en question votre crédibilité. Tout ce que vous devriez faire serait de soigner votre boulot et effectuer vos tâches avec beaucoup de diligence et de minutie et tout ira bien. Mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'aux 14h pour l'Europe. La Lune sera dans le Capricorne, votre onzième maison. Déjà, Vénus est dans votre signe et elle fait un sextile avec Jupiter, votre gouverneur qui est dans votre onzième maison où se trouve la Lune durant cette période. Une période très propice pour socialiser et vous réunir avec les amis, les collègues et les membres de la famille, sortir ensemble en soirée ou organiser des réceptions et avoir du plaisir ensemble. Vous recevrez beaucoup de compliments grâce à une popularité et un magnétisme accru. Votre charme fera graviter les gens autour de vous. La seule chose à surveiller sous cette influence serait une tendance à l'excès, en particulier avec les aliments sucrés et peut-être les substances addictives. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec, et vendredi après 14 h samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre 12e maison. Elle sera une période lourde et plate et une chance c'est une fin de semaine, alors vous pourriez en profiter pour vous reposer et vous ressourcer et il serait facile pour vous durant une fin, durant une fin de semaine euh, pour éviter d'éviter les confrontations. La nouvelle lune dans cette même maison qui aura lieu vendredi 24 janvier sera une bonne opportunité pour prendre un retrait et faire le bilan des derniers mois, qu'est-ce que vous avez accompli et qu'est-ce que vous aurez toujours à accomplir, euh, sur quel aspect vous devez travailler dans votre vie pour pouvoir satisfaire vos ambitions et atteindre vos objectifs. Donc, des questions comme ça, peut-être, ça pourrait aider beaucoup euh, durant toute l'année 2020 pour déterminer quels sont les aspects que vous aimeriez transformer dans votre vie. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commenter et surtout partager s'il vous plaît.